Cette année est vraiment très particulière parce qu'ils réussissent tous les deux à très haut niveau. C'est une année exceptionnelle pour leur couple, pour, pour chacun d'eux et, et c'est sympa de partager ça avec eux. Avec eux. C'était une saison absolument excellente en termes de résultats pour moi. Je sortais de l'hiver dernier qui avait été aussi très, un très très bon hiver en termes de résultats, mais qui avait été très compliqué à gérer pour moi au niveau de, de la famille, euh, parce que Xavier était très loin des résultats attendus de son hiver. Bon, euh, Ouais, il est tombé malade en début d'hiver et je pense que ça l'a un peu traîné sur, euh, sur tout l'hiver précédent. Et le fait qu'on soit toujours ensemble sur les courses et puis même au quotidien, euh, moi je l'ai quand même assez mal vécu euh, parce que je ne savais pas trop comment soutenir, comment l'aider. Et j'ai eu du mal du coup à peut-être profiter de mes propres résultats euh, euh, dû à ses performances qui n'étaient pas, pas ce à quoi on s'attendait. C'est une saison exceptionnelle pour l'instant. Je m'en rends encore plus compte cette année parce que par rapport à ma saison de l'année dernière qui était catastrophique, c'est vraiment exceptionnel et il faut presque savourer à mesure. Moi, j'ai toujours l'impression d'être en début de saison, donc c'est plutôt bon signe. Cette année, j'ai pas de lassitude, ça se passe bien depuis le début d'hiver. À la fin de l'hiver dernier, on a complètement mis le ski de côté pendant pendant quelques mois où on s'est dans la construction de notre maison ça nous a pris beaucoup de temps beaucoup d'énergie et euh, j'avoue qu'on n'avait plus trop de temps de penser au ski même si euh, même si on avait quand même ça au fond de notre tête et qu'on a prévu euh, un été avec on a prévu nos entraînements dans l'été euh, en sachant qu'on ne pourrait pas faire beaucoup d'heures d'entraînement on n'aurait pas le temps à cause de la construction de la maison donc on a tout misé sur faire un peu plus de, de qualitatif et euh, pour essayer de reprendre l'entraînement plus classique au mois d'octobre et je pense que ça a été un super pari. un été volontairement plus, plus cool, ce qui m'a peut-être permis aussi de tourner la page sur la saison passée plus facilement. Donc euh, à partir du mois d'octobre, on a fait des stages avec l'équipe qui m'ont qui quand même permis pour, de voir que j'étais tout de suite assez bien, pas largué du tout, même si j'avais fait un été plus light. Et euh, dès qu'on a mis les skis, euh, j'ai senti que ça répondait tout de suite et que, que l'envie était là déjà et que et que c'était ça que, que je voulais continuer de faire dans les années qui viennent. D'être à Tignes, c'était toujours euh, comme si j'avais 15 ans. Hein, encore, ça ne me ferait rien de refaire 15 ans encore à Tignes, tous les mois de novembre, moi j'y suis bien. En fait, moi je ne suis pas tout près, tout près d'eux, mais c'est vrai que, que Xavier comme Axel, ils ont leur vie professionnelle. Donc il faut qu'ils qu jonglent entre ce calendrier professionnel et, et les entraînements. Donc Xavier, souvent, il va effectivement s'entraîner le soir à la frontale, une fois que la journée de boulot est terminée, ou parfois le matin de bonne heure. De bonne heure. Axel jongle un peu en se gardant des demi-journées pour pouvoir s'entraîner, mais c'est quelque chose d'un peu difficile et, et qui leur demande ouais, une belle organisation. C'était un super Paris, donc je, je, je commençais euh, cet hiver avec euh, plein de doutes sur comment ça allait se passer euh, avec Similien, Là, j'ai repris le travail au cabinet, comment Xavier allait attaquer la saison. On était vraiment un peu euh, à l'arrache pour les dernières finitions de la maison. Et euh, première Coupe du Monde, on la gagne tous les deux au mois de décembre. Donc c'était euh, absolument incroyable. Et bon, C'était la première fois qu'on gagnait tous les deux une individuelle en même temps. Donc ça nous a vraiment euh, relancé sur des, des super bonnes bases, savoir que voilà. Euh, le, le Covid était derrière nous, qu'on était reparti sur de, de bonnes bases. Premier individuel le 15 décembre, c'était presque la course parfaite pour moi. Depuis le départ, au bout de cinq minutes, je me suis dit, là c'est bon, ça va faire. J'ai senti que j'étais largement au niveau des autres sans, sans avoir encore accéléré. J'ai été serein toute la course. Donc ça, ça m'a permis de faire vraiment bien lancer la saison et surtout de voir qu'on était collectivement très bon par rapport à la concurrence. Quand je me suis retourné dans la première montée, je me suis retourné. J'ai vu William Thibault qui était juste là derrière. Et on était en supériorité sur les Italiens et ça faisait du bien quoi par rapport à des années dernières. On a une équipe de France qui est quand même de plus en plus soudée. On a fait plus de stages cet automne. Je me suis rapproché aussi de... Plus des autres filles de l'équipe, et j'ai pu plus m'entraîner avec elles. Et je pense que ça m'a beaucoup servi déjà de me détacher un peu de l'entraînement, ouais, que toute seule ou que avec Xavier, de voir d'autres approches. Et je pense que ça a été très bénéfique pour moi. Merci, toutes les filles de, de l'équipe. Bon, faut savoir qu'aussi on a on a eu un gros travail, euh, j'ai eu mon travail personnel de mon côté, mais un gros travail aussi au niveau de l'équipe cette, cette année. Des, une réorganisation qui, nous a quand même, qui moi, m'a a déjà beaucoup apporté. Et euh, je pense que tout le groupe a beaucoup progressé cette année euh, avec une réorganisation des entraînements euh, peut-être différents en stage. C'était pas une grosse différence, mais un petit changement qui fait que. Que tout le staff s'est réorganisé, qui fonctionne très bien cet hiver. Ça nous a mis sur les bons rails et dans les bonnes conditions pour performer assez vite en début de saison. Après, donc la première Coupe du Monde c'était Ponte di Legno. Ensuite on a enchaîné avec, euh, avec euh, Andorre. Xavier termine deuxième. Deuxième, pareil, c'était. Bon, on, on a eu une deuxième Coupe du Monde en Andorre entre temps où. J'ai fait une belle course, mais j'ai eu un peu du mal sur la fin. Euh, Peut-être une mauvaise gestion, on est parti très vite, ben, on est parti tous les deux avec Thibaut très vite. et Ce qui fait que j'ai eu une mauvaise gestion, je finis quand même sur le podium mais mais décroché par euh, les Italiens. La semaine d'après, Morgin, on gagne tous les deux de nouveau. Ah, il y avait 3'30 avec euh, Emilie. <coughs> 250 mètres. Ah, c'est tout bon. Et notre Xav qui gagne. Allez c'est le top, hein Allez, ouais. allez super excellent. Allez c'est bien Du monde à Morgin. Donc c'était une Coupe du Monde qui me tenait à cœur aussi parce que c'est pas loin de chez nous, c'est comme en France, presque, hein. c'est juste à côté de la frontière. Allez mon Xav Et euh... allez. Bah, j'étais peut-être un peu moins serein avant le départ, donc c'est la saison qui avance un petit peu, tout le monde monte un petit cran tout l'hiver. J'étais peut-être un petit peu moins serein, mais j'étais vite remis, remis sur les bons rails dès la première montée, Rémi Bonnet, le meilleur actuellement en montée, qui, qui a pris les devants. J'ai vu qu'il essayait de me lâcher, il n'a pas réussi, donc ça m'a mis assez vite en confiance pour le reste de la course. Bon, après, c'était les Italiens qui sont revenus un petit peu, c'était le match, mais j'ai réussi à repartir quand j'avais à peu près envie. et Ça s'est encore bien passé ce coup-là. Allez, 14 secondes d'avance sur les deux derrière là. Et 45 secondes sur Redal. Allez, Grave Allez, allez Ensuite, Albo Sadia, pareil, on gagne encore tous les deux de nouveau. Donc ça a été euh, ouais, vraiment assez incroyable. Xavier, il a fait euh, 5 Coupes du Monde, 5 podiums, donc euh, hyper régulier, Je pense qu'il y a. Ouais, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un français qui a été hyper régulier à ce niveau-là, donc euh, ça a été vraiment chouette. Après la troisième, bah, c'était la Coupe du Monde en Italie, Albosa Gia chez Boscacci, mon plus gros adversaire cet hiver, en gros, c'est qu'on a fait euh, 90% du temps en, des courses ensemble. Euh, c'était chez lui, donc on a eu des conditions un peu spéciales, pas beaucoup de neige, pas, pas pu repérer le parcours euh, la veille de la course. Donc la stratégie là-bas, Albasadja, c'était de le suivre, et d'essayer de le décrocher sur la fin de course. Et j'ai réussi à m'y tenir, je suis resté dans ses skis euh, les trois quarts de la course, et en fin de course, je me suis détaché de lui, sauf que ben, il y avait Mathéo Daline qui étaient là aussi. Et, euh, non, mais il, a, il a encore passé la ligne d'arrivée avant moi, il m'a eu sur les dernières petites euh, dernières d'arrivée. Euh, après, la bonne surprise que j'ai eue pour moi, c'est qu'il euh, avait fait une petite faute en route, qu'il a pénalisé, qui s'est retrouvé, euh, qui est passé deuxième. Donc c'est une victoire un peu moins, pour moi, un peu moins importante que les deux autres, parce que bon, c'est pas, euh, c'est toujours moins plaisant de gagner, euh, pas sur les skis. Moi, bon, cette année, on avait fait le choix de laisser un peu plus Simien à la maison sur les courses, parce que maintenant, bon, il... Il veut jouer tout le temps et c'était un peu compliqué de l'avoir avec nous, de lui faire faire 6 7 8 heures de route à chaque fois. Donc bon, là, je commence à sentir un peu la longueur de la saison avec euh, bah, ouais, l'enchaînement des Coupes du Monde où on ne le voit pas pendant à chaque fois cinq, six jours. Mais euh, bon, on essaiera de, se, de rattraper ce temps-là euh, au printemps. Le gros point positif que j'ai cet hiver, c'est que par rapport aux autres années, j'ai eu aucun moment où j'ai saturé. Quoi. Tout l'hiver s'enchaînaient les courses, je les ai pris les unes après les autres sans avoir de moment où je me suis dit, là j'ai commence à en avoir marre. Ou... Là, qu'elles soient bonnes ou un peu moins bonnes, les courses, euh, j'ai toujours, euh, toujours réussi à me, à me focaliser sur la course d'après. Ben, je pense que c'est une saison qu'on se souviendra, mais j'aimerais bien qu'elle qu devienne euh, normale. <rire>